Thank you, Margaretis, and good morning to all of you. Uh, I'm very pleased to be with you today. And as you know, uh, I've asked to organize a technical briefing just after my press conference with my deputy Sabine Veillon, my principal advisor, Stephanie Rizzo and the cabinet of the president Richard Sostak. To go into details of this uh, negotiating directive, the College of Just that. Uh, a few hours, two hours ago. Uh, ladies and gentlemen, since my uh, first statement in this press room uh, five months ago, we have worked a lot with President Juncker, his team, and all the services of the commission, with President Tusk and his team, with member states, the European Parliament and Antonio Tajani and Guy and national parliaments. I and my team have met with representatives of the business community in each member state, trade unions and civil society and we will continue. Our hard work paid off. The result of our collective work is what happened last Saturday the 27 leaders and the president of the three institutions, showing their unity by agreeing on clear guidelines for the negotiation. Today, the Commission proposes a recommendation that translates these guidelines into negotiating directives. In line with a two-phase approach, these directives, are for the first phase of the negotiations only. Our recommendation shows where we want to land when we conclude the first phase of negotiations, notably on citizens' rights, the financial settlement, and the new external borders. I will pay great attention to the situation in Ireland, and I will go to Ireland next week. The UK must put a great deal of energy and effort into these three issues over the next weeks and months, and that will increase the chances of reaching a deal. Some have created the illusion that Brexit would have no material impact on our lives, or that negotiations can be concluded quickly and painlessly. This is not the case. We need sound solutions, we need legal precision, and this will take time. Quelques mots maintenant sur le contenu plus précis euh, de ces directives de négociation. Et d'abord, le droit des citoyens, c'est notre priorité. Il y a plus de 4 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni ou de Britanniques euh, européens vivant sur le territoire des 27. Notre objectif est clair, ces hommes, ces femmes, ces familles doivent pouvoir continuer à vivre comme aujourd'hui et cela pour la durée de leur vie. Qui voulons-nous protéger Pas seulement celles et ceux qui résident ou travaillent aujourd'hui au Royaume-Uni mais aussi les personnes qui y ont résidé ou travaillé dans le passé, celles qui résideront ou travailleront avant la date de sortie du Royaume-Uni, les membres de leur famille. Et ce que je viens de dire, évidemment, vaut également pour les citoyens britanniques qui vivent et travaillent dans l'un ou l'autre des 27 pays de l'Union européenne. Quels droits voulons-nous protéger pas seulement le droit de résidence, mais aussi les droits qui sont liés à l'accès au marché du travail, à l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, la reconnaissance des diplômes ou des qualifications. Tous ces droits doivent être protégés, garantis sur le fondement du droit de l'Union, garanti par la Cour de justice de l'Union européenne. Le deuxième sujet, de cette négociation immédiate, de cette première phase, est celui du règlement financier. Notre objectif est clair. Il a été réaffirmé par le Conseil européen samedi. Le Royaume-Uni devra honorer, au terme d'un règlement financier unique, couvrant toutes les relations financières entre l'Union et le Royaume-Uni, tous les engagements qu'il a pris en tant que membre de l'Union. Il ne s'agit pas d'une punition, ni d'une taxe de sortie. L'Union et le Royaume-Uni se sont engagés mutuellement à financer des programmes et des projets. Nous avons décidé ces programmes ensemble. Nous en bénéficions ensemble. Nous les finançons ensemble. Cet argent est engagé et je sais précisément comment ça se passe, puisque j'ai eu l'honneur d'être commissaire chargé des fonds structurels, il y a quelques années. Cet argent est engagé dans des projets partout en Europe. Des milliers de collectivités, d'entreprises, porteurs de projets sont engagés avec nous. On peut imaginer, on peut imaginer, on devrait imaginer les problèmes politiques et juridiques si ces programmes devaient être... Amputés ou interrompu. Nous devons donc solder les comptes, ni plus, ni moins. Once again, there is no punishment. There is no Brexit bill. The financial settlement is only about settling the accounts. Notre objectif euh, au cours euh, de cette première phase sera de nous mettre d'accord avec le Royaume-Uni sur une méthodologie rigoureuse pour calculer ses obligations. Le troisième point est celui de la gouvernance. L'accord avec le Royaume-Uni devra prévoir des mécanismes effectifs de mise en œuvre et de règlement des différends. Et chaque fois que le droit de l'Union est concerné, par exemple, pour ce qui concerne les citoyens, ou le règlement financier, nous devrons nous reposer sur la Cour de justice de l'Union européenne durablement. Sans cela, les droits définis par l'accord, notamment pour les citoyens, ne seraient qu'une promesse illusoire. Euh, ladies and gentlemen, these negotiations will be extraordinary. There are a source of concern for many, many citizens and many organizations we need to respond by being transparent this is why we are publishing today our recommendation for the council's negotiation directives we will be transparent throughout the process transparency can help sustaining a constructive public debate and in these negotiations which will be in any case difficult I think that the EU should always remain cool-headed and solution-oriented. We should put all our efforts towards reaching a deal. This is a spirit in which I, with the trust of the institutions and all Member States, will continue working. The EU27 is on track to make sure that the UK's withdrawal happens in an orderly fashion. The UK's decision to leave the European Union has now caused 10 months of uncertainty. We need to remove that uncertainty. It is high time to start negotiating. As soon as the UK is ready to come to the table, we shall, we shall start negotiating. The clock is ticking. And i'm ready now to answer to your questions answer to your questions before we start two uh, remarks as there will be the technical briefing please keep whatever you consider technical for the colleagues we're here and uh, let's try to cover different sensitivities not repeat ourselves let's start But is, uh, Sorry, uh, Michel. It's not impossible I will be able to answer to technical questions. <laughs> <laughs> yes, please go ahead. Uh, Bonjour, Monsieur le Commissaire. Oui. A, um, deux questions, si vous permettez. D'abord, euh, concernant les, les règlements financiers. Bon, je comprends votre argument qu'il y a des, des engagements et des projets qui sont pas uh, qu'on veut pas interrompre. Mais légalement, qu'est-ce qui est la base pour cette uh, pour cette demande et la deuxième question concernant euh, le règlement des litiges. Vous dites que ça, ça se ferait devant la Cour européenne, devant la Cour de justice. Mais si j'ai bien compris, au moment où les Anglais sortent de l'Union, ils auront plus de juges là-dedans. Est-ce que vous vous prévoyez là un arrangement particulier ou vous demandez aux Anglais de se plier aux juges du reste des 27 euh, Deux points. Tout à l'heure, avec Sabine et Stéphanie, vous pourrez revenir sur le détail de ce mandat que, que je reçois et que je vais appliquer avec beaucoup de détermination et de rigueur. Euh, ce qui est indiqué dans les guidelines, c'est l'ensemble des engagements pris euh, par le Royaume-Uni avec nous et nous avec lui. Euh, et naturellement, euh, il y a les engagements pris euh, en commun euh, officiellement, légalement, notamment en, en 2013, au tout début euh, de la fixation des engagements euh, de la totalité de la période des Financial Perspectives 2014-2020. C'est ça dont étaient les questions. Mais euh, naturellement, il y a d'autres engagements euh, à l'égard de la Turquie. Euh, il y a euh, le traitement des garanties que nous avons données en commun avec la Banque européenne d'investissement, le fonds d'investissement, euh, l'aide macroéconomique euh, à des pays comme l'Ukraine. Donc euh, tout cela doit être compté. et Nous allons faire un travail rigoureux, objectif, qui dans mon esprit doit être incontestable. C'est cela qui est en cause et qui doit totalement traiter les engagements du passé. Euh, encore une fois, euh, j'arrive pas à comprendre pourquoi euh, ici ou là, on parle de, de, de punition, d'exit de, bill ou de Brexit bill. Ce n'est pas le cas. Des euh, engagements ont été pris et euh, ils doivent être euh, honorés. C'est une question de responsabilité. Euh, et, et Tout à l'heure, je, je vous ai dit un, un point important. Imaginez ce qui se passerait si ce n'est pas le cas. Moi, je veux obtenir un accord au nom des 27. Et je sais, je l'ai dit d'ailleurs devant le comité des régions, euh, quelles sont les conditions pour cet accord. Il ne s'agit pas de créer des problèmes, il s'agit de résoudre les problèmes. Et une manière de résoudre les problèmes, euh, c'est précisément de, sans drame, euh, de manière objective, de manière rigoureuse, de solder ses comptes. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est un sujet qui peut exploser. Euh, si nous sommes obligés d'interrompre euh, des programmes, comme je l'ai dit, vous imaginez la situation politique au, au titre du Conseil. S'agissant de euh, la Cour de justice, euh, dans la mesure où l'article 50, ou euh, cet accord que nous allons construire fait référence aux droits de l'Union euh, pour protéger, et c'est notamment le cas les les droits des citoyens. Euh, si nous, nous appuyons sur un encadrement euh, de ces droits par... une euh, protection de ces droits par euh, le droit de l'Union, euh, évidemment, seule la Cour de justice est compétente pour interpréter et faire respecter ces droits pour la durée de la validité de ces droits, euh, ce qui peut vouloir dire clairement bien après la date de sortie de l'Union européenne euh, de, du Royaume-Uni. Cécile, puis ben Valentina. À droite. Bonjour, Cécile Ducourtieux du journal Le Monde. Euh, merci pour la, la question. Euh, les fuites dans, le, dans un journal allemand ce week-end sur le, le, le désormais nommé Dîner de la discorde entre Juncker et May, les répliques de May dans les, dans les journaux britanniques et à la BBC hier, est-ce que vous ne pensez pas que laisser s'installer cette atmosphère un petit peu empoisonnée, risque de faire dérailler les négociations très vite. Oui. Oui. Euh, ce qui est important pour moi, euh, dans la mission qui m'est confiée comme négociateur de l'Union, c'est euh, ce qui est euh, clair depuis samedi, c'est l'unité euh, totale et une position claire et une ligne euh, claire euh, du Conseil européen. Euh, nous savons maintenant ce que nous allons mettre sur la table de la négociation. Et si je puis dire, c'est cette table-là euh, autour de laquelle moi je vais me trouver. Et euh, euh, nous allons attendre et écouter avec beaucoup d'attention ce que les Britanniques, quand ils seront prêts, euh, mettront euh, sur cette table. Et nous verrons comment trouver un, un terrain d'entente commun. Euh, à cette table-là, euh, comme négociateur, je, je vais être concentré sur les faits, les chiffres, la loi, les solutions. Et je ne serai pas guidé par des émotions ou de l'hostilité. Voilà ce que je peux dire. Euh, euh, le Conseil européen a été très clair. Euh, Faisons des progrès suffisants le plus tôt possible, et pas de window dressing, des progrès suffisants pour cette négociation de telle sorte qu'on puisse engager le plus tôt possible la deuxième phase du scoping de la relation future. Et ça, c'est ma tâche avec la Commission, avec le Conseil, avec le Parlement européen dans les prochains mois. Dès que le Royaume-Uni sera prêt à venir à cette table-là, Uh, nous, nous commencerons. Voilà ce que je peux dire uh, clairement par rapport à votre question. Valentina, and then Jurek. Hi, Valentina Pop with the Wall Street Journal. Uh, Mr. Barney, I'm here. Um, from this mandate it's clear that you are not tasked at this point to touch at all on any transitional uh, arrangements or the future relationship um, and based on what miss may was saying over the weekend sh she wants a deal that encompasses all of that before agreeing to the financial settlement so what will you tell de l'Union européenne si elles apparaissent ces questions que vous n'êtes pas obligé de parler à ces questions Ou vous vous engagez à tout dans des discussions de probes Merci. D'abord, nous avons beaucoup travaillé avec le, le Conseil européen, le Conseil, l'équipe du président Toulouse et, et nos propres services uh, sur le contenu de ce mandat de négociation, les guidelines, évidemment, les, les negotiating directive ce matin. Euh, donc je ne suis pas surpris par euh, le contenu et, et les limites de ce mandat que j'ai moi-même souhaité. Et je vous redis pourquoi. Parce que je pense que c'est une des conditions euh, pour réussir que de mettre les choses dans l'ordre. Mesdames et Messieurs, le temps est très court. Très court. Hein et je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, les jours passent. Euh, si nous voulons réussir, il faut mettre les choses dans l'ordre. Et les mettre dans l'ordre, c'est résoudre, traiter calmement, sans drame, des questions difficiles qui, si nous ne le faisons pas, pourront euh, compromettre euh, le résultat euh, de cette négociation sur l'article 50. Évidemment, dans l'article 50, finalement, j'espère, en octobre 2018, il y aura ce qui concerne le divorce orderly withdrawal sur ces questions-là que nous allons traiter par priorité. Et puis, il y aura la définition de période transitoire. Mais comme je l'ai déjà dit dans mon premier statement devant vous, la nature de ces périodes transitoires sont évidemment, est évidemment éclairée par ce que sera notre relation future. Nous savons maintenant que ce sera autour d'un accord de libre-échange, mais ce n'est pas le moment d'en discuter tout de suite, je pense qu'il vaut mieux pour établir euh, des bases solides, qui sont des bases de confiance entre le Royaume-Uni et les 27, que l'on règle les questions préalables, euh, comme l'ont demandé les chefs d'État de gouvernement. et Jorge. Merci, Margaritis, Je suis ici, Yurek pour le journal de soir. Euh, bonjour, Monsieur Barnier. <coughs> euh, les 27 chefs d'État et de, de gouvernement ont notamment décidé lundi, et lorsque nous posions des questions à ce sujet-là, ils ont systématiquement renvoyé à vous, euh, des questions sur le moment, ce fameux moment X, disons, où euh, vous jugerez que les progrès ont été suffisants sur les trois questions, euh, les trois premiers enjeux, euh, pour pouvoir passer à la seconde phase. Euh, puisque tout le monde renvoie à vous, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur... Comment vous jugerez de cet avancement et de, je suppose, de l'irréversibilité éventuelle des résultats obtenus pour pouvoir, pour pouvoir proposer au, au, au Conseil européen de passer à la seconde phase Merci. Ceux qui vous ont vous interrogés et qui vous ont envoyé à moi, euh, euh, vous ont envoyé à moi parce que ce sera ma responsabilité. Euh, lorsque nous aurons suffisamment avancé, j'espère, c'est peut-être un peu ambitieux, euh, à l'automne, euh, en octobre-novembre, euh, je pourrais constater objectivement ce qu'on appelle des progrès suffisants. J'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas du window dressing. Ça doit être des engagements clairs sur lesquels nous trouvons un accord sur les principes des trois secteurs où la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union crée depuis dix mois une incertitude totale pour 4,4 millions de citoyens de part et d'autre de Chanel euh, ou, euh, je n'oublie pas, euh, l'Irlande, euh, pour les bénéficiaires des fonds européens ou des budgets européens et, et sur la question des, des frontières. Euh, donc pas de window dressing, un accord clair sur des principes. Euh, la méthodologie pour les financial settlements et des principes clairs qui sont ceux de la réciprocité, de la non-discrimination euh, et de la continuité des droits euh, pour les citoyens. Euh, donc ce sera, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, au moment où la négociation n'a pas encore commencé, euh, quel serait euh, le niveau de ces euh, progrès suffisants. Mais je peux, par exemple, s'agissant des droits des citoyens, euh, expliquer qu'un accord euh, suffisant signifierait qu'on s'est mis d'accord sur la date dite du cut-off day, qui pour nous est la date du, du jour du retrait euh, officiel du Royaume-Uni, euh, les droits couverts que j'ai évoqués tout à l'heure, les personnes couvertes par euh, cet accord, la durée pendant laquelle ces droits sont garantis, j'ai dit toute leur vie, et la manière dont ces droits euh, seront effectivement garantis. Voilà, euh, pour le, la question budgétaire, ce sera un accord sur la méthodologie précise. Et j'ajoute, comme le souhaitent beaucoup d'États membres, que cet accord devra être clair et ferme, qu'il ne pourra pas être réouvert sur les principes. Précisément, pour garantir que nous débutons dans de bonnes conditions, je le dis calmement, mais c'est très important, la deuxième phase. On ne doit pas commencer cette deuxième phase de négociation sur le scoping, sur les arrangements transitoires dans, dans un climat de méfiance ou Jorge, and then peppercorn. Jorge Valero, you're active here. Good morning. Merci, you, pour la question. Uh, given the difficulties uh, that uh, I mean the, the, the dinner saw the other day and the differences over these issues, including the, the, the the settlement uh, of the commitments uh, are you considering did you discuss or are you preparing uh, plan B in case the negotiations failed? and also if you could give us an estimate of this uh, how much will be included in, in this uh, bill? I mean the figure was given 60 billion, it could be 80 billion, could be 100 billion. Pour être objectif, mon équipe et moi-même, appuyés sur euh, l'ensemble des services de la Commission, euh, et je remercie encore une fois le président Juncker de m'avoir permis depuis le premier jour de travailler avec l'ensemble de ces services directement, et avec les commissaires, euh, nous nous préparons à toutes les options. Mais il y a une option pour laquelle moi je veux travailler, c'est un accord. Euh, L'objectif que nous visons, c'est celui d'un accord, dans l'intérêt général, de l'Union européenne et, et du Royaume-Uni. Et un accord euh, sur le Brexit, orderly withdrawal, sur euh, la nature et la durée limitée des périodes de transition, et sur euh, ce que j'ai appelé devant vous le euh, new partnership, composé de plusieurs éléments, euh, désormais euh, un accord de, de free trade, free and fair trade, et euh, évidemment des coopérations bilatérales entre le Royaume-Uni et nous, sur les questions de sécurité, de défense, la stabilité du continent européen qui a comme exigence un travail en commun avec les Britanniques. Je ne vais pas donner de chiffres aujourd'hui parce que je ne les connais pas, même s'il y a des estimations qui circulent. Nous devons solder le passé. Ça, ça sera clairement établi et comme vous êtes tous et toutes des journalistes informés et compétents, vous pourrez faire les calculs. Euh, vous-même, à partir d'une méthodologie précise sur le passé, mais euh, quand bien même nous serons précis sur la méthodologie, on ne pourra pas donner les chiffres définitifs. Parce que, je me permets de faire observer que la vie va continuer dans l'Union, entre le mois d'octobre et, et le, la sortie du Royaume-Uni. Des engagements seront pris. Et puis il y a le traitement des garanties euh, données dans le budget européen ou à la Banque européenne d'investissement. Euh, et puis, il y a une autre, euh, un autre élément qui est très important pour le Royaume-Uni et pour nous, qui est celui de l'étalement des paiements dans le temps. Tout ça fait de, va faire l'objet de, né, de négociations. Donc, je ne peux pas donner de, de chiffres. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a sur cette question, et comme sur des autres, des positions différentes. Euh, ça, s'est clairement vu au cours... Euh, du dîner que, que vous avez évoqué et auquel j'ai participé aux côtés du président Juncker. Mark, and then Joe. Uh, here, good morning, Mr. Barnier. Um, you just said, are you actually stressed the fact that there is no, uh, we should have no illusions about the painless Brexit? You stress the fact that time is ticking and that it's high time of the clock is ticking, that it's high time to start the negotiations. The fact that you stress this so much, is that because you don't see this awareness in London at this moment? No, because it's my responsibility as a negotiator to say that. It's been six months since Juncker has given this mission. I'm à to Brussels. Je suis rentré dans le détail, comme j'en ai l'habitude avec toute mon équipe euh, de l'ensemble des politiques que les Britanniques ont choisies, parce que c'est leur choix euh, de quitter en tout ou partie. Euh, et je suis euh, impressionné par la complexité de ces matières, par la complexité juridique, technique, par les conséquences. Je vous ai dit ici même... Ça a été une des toutes premières phrases que j'ai prononcées dans ma nouvelle mission. Il y aura des conséquences. Ceux qui disent ou qui prétendent ou qui ont prétendu que quitter l'Union européenne n'a pas de conséquences ne disent pas la vérité. Il y a des conséquences humaines, il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences techniques, financières, juridiques qui consistent à détricoter 43 ans de relations. Euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire euh, en l'espace de 15 ou 16 mois d'ici octobre. Euh, C'est pour ça qu'il faut mettre les choses dans l'ordre, euh, tout en construisant euh, au moment venu la perspective de la relation future. Euh, honnêtement, j'ai le sentiment que du côté de Londres, euh, les responsables que j'ai rencontrés euh, sont conscients de cette difficulté. Go ahead please you have a mic next to you. Uh, merci pour la question Joël Hills, Joel Hills, uh, journaliste en Angleterre for ITV news Monsieur Barnier. merci pour la question. alors um, in terms of the negotiations ahead, if Theresa May, wins the general election in Britain in the way that the polls suggest. Will it weaken your hand in negotiations, Mr. Barnier? Oui. Euh, Actuellement, je ne vais pas faire de commentaire sur euh, le débat politique interne au Royaume-Uni. Euh, la seule chose que je peux dire, qui est objective, c'est que un nouveau gouvernement issu euh, des élections que Theresa May a provoquées par anticipation, euh, à partir du 8 juin, aura une longévité et une stabilité de cinq ans que n'a pas le gouvernement actuel. Et ça, c'est un point important. Et si vous me demandez mon appréciation positive, quel que soit le gouvernement avec lequel je travaillerai, pour la négociation qui, elle, va durer 16 mois pour, je l'espère, obtenir l'accord sur le Brexit et puis continuer après pour déterminer, finaliser un traité, peut-être plusieurs traités sur la future relation. Well, I ask Mr. The people Look, Britain. Sorry, are being told sorry, in the, the Commission Britain press room you have to be given the floor and there are no follow-up questions on a day like this. Thank really you really so much. Yes, Anne from the Central Eastern Europe that perspective. That sorry, sorry Theresa May will deliver a better Brexit deal for Britain. We could not hear you because you you're you're not being translated. Yes, please Anne. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Il faut répéter, Il faut répéter si et, donc, ce que vous avez. Ce que je peux simplement dire, c'est que euh, je ne veux pas faire de commentaires sur enfin, l'état d'esprit euh, du nouveau gouvernement britannique après ces élections, mais ces élections ne changent rien à la détermination et aux positions de, de l'Union européenne telles qu'elles ont été affirmées samedi, confirmées aujourd'hui et, et qui seront ma ligne de, de négociation. Nous, nous défendons euh, sans agressivité, Jean, sans agressivité, sans naïveté non plus, euh, nous défendons les intérêts des, des 27 pays de l'Union et, et le, le marché unique, voilà, c'est mon rôle. Anne. Thank you. As you said yourself and also uh, President Juncker and President Tusk at the, the Council on Saturday, this is a very serious issue that Brexit intervenes sometimes in a tragic way in the families of thousands, hundreds of thousands of people. I understand that for the people who already live in the UK, they, they can do nothing. They are already there. They have to wait for your negotiations and, and for the guarantees, but could you tell d'abord after, after euh, euh, y compris pour les personnes qui sont déjà là euh, nous, nous devons établir un accord hein. réciprocité non discrimination continuité des droits qu'ils auront acquis jusqu'au euh, jour du Brexit et pour la durée de leur vie. Euh, le mandat que j'ai et que je respecterai dans cette négociation, c'est de couvrir également euh, la situation des personnes qui arriveraient euh, demain matin et jusqu'au jour du Brexit, pour que ces personnes puissent euh, acquérir notamment euh, les cinq années euh, nécessaires pour... Euh, être résident permanent. Donc euh, mon point, je, je ne peux pas dire aujourd'hui quel sera le résultat de la négociation sur ce point, ni d'ailleurs sur les autres, mais je suis totalement déterminé à euh, demander la couverture de ces droits euh, tels qu'ils sont inscrits dans, la, dans le mandat de négociation, y compris pour la, la catégorie des personnes que vous évoquez qui ne sont pas encore arrivées, mais qui arriveraient euh, avant le jour du Brexit lui même I think we should leave it there. We had nine questions that we covered everything, technical briefing. One more question. One more question, Manu Militari. Okay. okay. Monsieur Barnier, um, merci. Uh, Mark Stone from Sky News. Uh, a general question and a specific question. The general one, uh, you, don't, you say you don't want to deal with emotion, uh, but how would you characterize the mood right now between london and brussels it does appear to have deteriorated and how will that affect the negotiations and a specific question on uh, the financial commitments there are ballpark figures some talk of 100 billion euros some talk of 50 billion euros can you give us a ballpark figure of what it might be and if not are you expecting the uk to to agree to signing um, a blank check Je, je ne peux pas accepter le, le mot que vous venez d'évoquer de chèque en blanc. Il n'a jamais été question de demander un chèque en blanc au Royaume-Uni. Ce ne serait pas sérieux de notre part. Nous demandons à solder les comptes, les engagements qui ont été pris par le Royaume-Uni. Ce n'est pas un chèque en blanc. On sait de quoi nous parlons. Alors, nous allons discuter. Mais je ne comptais pas sur moi pour donner des chiffres, d'autant plus qu'ils sont évolutifs. Mais je voudrais aussi dire que, pour moi, quitter l'Union... Euh, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un prix à payer, c'est euh, un retrait ordonné euh, avec des comptes à solder et l'ensemble des questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà ce que ça représente. Euh, vous m'interrogez enfin sur euh, euh, l'état d'esprit qui est le nôtre, tel que je l'ai ressenti l'autre jour euh, au cours de euh, ce dîner. Euh, évidemment, les positions sont différentes parfois très différentes. Ça ne surprend personne, c'est pour ça qu'il faut une négociation. C'est pour ça qu'il faut commencer cette négociation le plus tôt possible. Et puisque vous reparlez de, de cette rencontre, euh, juste un mot un peu personnel pour conclure. Euh, accompagnant le président Juncker, c'est la première fois euh, que j'ai eu l'honneur de rencontrer Theresa May. Et euh, moi, je veux vous dire que j'ai trouvé cette rencontre très cordiale si je dois me méfier de ne pas faire trop du franco-britannique, mais je dirais que euh, euh, euh, j'espère que nous pourrons construire une entente cordiale entre euh, les 27 et le Royaume-Uni. Je ne suis pas sûr encore, mais c'est mon objectif, de construire une entente cordiale dans la durée, bien au-delà euh, du Brexit. Et toujours aussi sur un plan personnel, j'ai eu l'occasion d'évoquer avec... Euh, Thérésame une passion commune que, que nous avons, elle et moi, qui est euh, celle des randonnées en montagne. Puis vous savez que j'ai eu la chance euh, d'être, euh, pendant euh, une vingtaine d'années, président d'une des régions les plus montagneuses euh, d'Europe, la Savoie. Qu'est-ce qu'on apprend comme règle quand on aime la randonnée en montagne euh, On apprend à mettre un pied devant l'autre. parce que le chemin peut être escarpé. On apprend à faire attention aux accidents du terrain, aux rochers qui peuvent tomber. Hein. Euh, on apprend à garder son souffle, parce que le chemin est long. Et il faut toujours regarder le sommet. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, pour elle, euh, le résultat, le sommet. Voilà ce que j'ai appris en faisant de la montagne. Merci de votre attention. Très bien, merci. Donne-nous deux minutes pour mettre le troisième lecteur. A demain.